Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous montrer comment on peut gérer différents types de cartes. Il existe différents types de cartes et euh, bah là je vous montre un premier exemple. C'est le mode qu'on appelle plan. Donc ici la carte elle est simplement dessinée un petit peu à la manière de ce que vous avez sur une carte routière. Et puis c'est Google qui a introduit ça, vous avez la notion de carte satellite. Donc ici, vous avez la même chose qu'avant, sauf que ben vous avez une photo satellite qui parfois est plus ou moins ancienne, ça dépend où vous habitez. Dans les grandes villes, c'est probablement mis à jour plus fréquemment que au fin fond du désert de Gobi. Et puis vous avez également un troisième mode qui est le mode hybride où vous avez à la fois la photo et en surimpression un certain nombre d'informations relatives à la cartographie. Et bien. Tout naturellement, ces différents types de cartes sont facilement gérables au niveau du framework MapKit. Vous avez tout simplement un attribut MapType et ben, il a plusieurs valeurs possibles. En objectif C, voilà les trois valeurs et en Swift, voilà les trois valeurs. Vous vous doutez bien que Standard, c'est le mode plan, Satellite, c'est le mode satellite et Hybrid, c'est le mode hybride. Voilà, je pense que tout est dit, C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Regardons un petit exemple qui est une extension de l'application Où suis-je mais qui est ici en version 3 tout simplement. Donc l'application Où suis-je eh bien elle fonctionne exactement de la même manière qu'auparavant. La seule chose ici c'est que je peux avoir les cartes en mode satellite et en mode mixte. Voilà donc c'est quand même assez joli de jouer avec les différents modes. Sinon, à part ça, c'est rigoureusement la même chose. J'ai toujours ma gestion des épingles, etc, etc. Regardons rapidement le code associé à cet exemple et je vais surtout vous montrer ce qui change dans ma vue parce que pour le reste, on a exactement le même comportement que la deuxième version de l'application Où suis-je, qui est déjà présentée dans une autre séquence. Donc euh, eh bien euh, ici il va simplement euh, falloir que dans la partie déclarative de ma vue eh bien euh, je crée un UI segmented control avec les trois modes ici je particularise ce UI segmented control dans la méthode init bien évidemment je l'ajoute rien de sorcier jusque là et puis eh bien, euh, il faut que j'associe une action euh, à mon segment de control, ce qui a été fait dans la méthode init, et en fonction euh, de l'index, eh bien, je change tout simplement le champ map type de l'attribut carte. Et puis, bien évidemment, dans positionner, il faut également euh, positionner euh, le UI segmented control. Vous voyez, ça ne coûte pas très très cher, et tout de suite, par contre, bien évidemment, mais ça c'est vrai pour toutes les cartes, il faut un accès réseau et en particulier les cartes hybrides ou satellites sont bien naturellement plus lourdes que la carte normale. Voilà, donc en guise de conclusion, vous pouvez partir en exploration avec votre carte, votre application, il n'y a pas de problème, c'est vraiment facile, en particulier par rapport à la gestion des épingles, c'est que du bonheur, on aurait tort de s'en priver.